Durant l'été 2018, les responsables des principaux partis politiques ont répondu aux revendications de la campagne Cash. Nous voulions savoir si leur parti augmenterait le programme de soutien aux organismes communautaires de 355 millions par an. Voici leur réponse. Connaître les besoins de chacun, c'est s'attarder au rôle de chacun. Dans ce dossier-là, cette question-là, il y a notamment toute la notion d'iniquité. Ce sont des dossiers sur lesquels j'ai eu à travailler beaucoup cette année, des organismes communautaires qui, parce que situés à un endroit au Québec, étaient sous-financés par rapport à une même mission dans un autre endroit. Je sais que c'est une préoccupation, la mission globale, la récurrence du financement, la mission par projet, le fait que souvent, les équipes, vos équipes, doivent mettre du temps à redemander et à valider des financements pour favoriser votre efficacité. Alors, ce qu'on devra faire, au-delà des chiffres qui seront donnés, c'est de faciliter votre tâche, de diminuer la bureaucratie, de diminuer l'iniquité, de travailler sur l'uniformisation, de reconnaître les missions générales, puis travailler ensemble pour déterminer qui a besoin de quoi. Fonctionner pour qu'on puisse ensemble décider d'un budget éventuel pour une meilleure organisation, une meilleure efficacité. Alors, ce sera un des défis de taille que l'on devra faire et ça, ça sera en collaboration, ça ne peut pas se faire autrement. Bien, il est clair que les organismes ont fixé leurs revendications et leurs demandes, à mon sens, des chiffres qui sont très élevés en ce moment. Euh, je ne dis pas que tout le monde ne souhaite pas avoir le maximum pour son organisme communautaire. Je peux comprendre ça. Ceci étant dit, je vous rappelle là, que depuis qu'on est là, celui qui a créé euh, euh, tout le soutien aux organismes communautaires, le gouvernement qui l'a fait, c'est en 73, si ma mémoire est bonne, avec un gouvernement libéral, ceux qui ont augmenté le plus véritablement, pas juste en parler là, lors de campagnes électorales, mais qui ont véritablement augmenté le financement, c'est les gouvernements libéraux. Euh, on se souviendra qu'il y a 80 millions sur 5 ans et qu'il y a maintenant, cette année, à partir de cette année, un autre 17 millions pendant un autre 5 ans. Juste vous dire qu'on dépasse les 100 millions de dollars. Nous, au Parti québécois, ce qu'on propose, c'est de rehausser d'une façon significative le, le financement à la mission des organismes de l'ensemble des organismes, donc de 200 millions de dollars. La part entre les organismes santé, services sociaux et les autres secteurs des organismes reste à déterminer, mais euh, on peut euh, croire qu'il y aurait une proportion, une règle de 3. On voit que 3, 3 000 sur 4 000 environ euh, organismes sont en santé, services sociaux, donc ce serait à peu près dans cet ordre de grandeur. Mais au-delà de ça, on veut aussi réinvestir pour les conditions de travail. Des gens qui œuvrent au quotidien dans les organismes communautaires, qui ont besoin davantage d'être reconnus et d'être valorisés pour un maintien euh, plus facile du personnel, des équipes dans les organismes communautaires, mais aussi un réinvestissement pour les organismes qui souhaitent être propriétaires, donc de pouvoir acquérir des immeubles aussi, de rénover les immeubles dont ils sont propriétaires. Bien, d'une part, c'est de répondre à cette demande-là. C'est-à-dire Québec solidaire s'engage effectivement à rehausser pour l'ensemble des groupes communautaires, donc euh, le 475 millions, mais de façon plus spécifique en santé et services sociaux, on sait que ça l'inclut. Euh, mais la, la question à se poser, c'est pas en campagne électorale, c'est pas de se demander est-ce que le parti s'engage ou non à le financer, c'est de dire « Hey man, c'est où tu vas aller chercher l'argent pour faire ça? » Et c'est là que Québec solidaire arrive vraiment sur une autre euh, pente que l'ensemble des autres partis. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on a l'argent pour être capable de soutenir les organisations communautaires, dans la mesure où notre objectif c'est de diminuer les inégalités. Mais ça, pour y arriver, ça prend du courage politique. Ça veut dire d'aller chercher l'argent au ski, ça veut dire euh, brasser la cage à, à, à ceux qui ont le pouvoir et je pense que Québec solidaire a largement démontré que ça, ça ne nous fait pas peur. Et maintenant, utilisons toutes les tribunes pour faire connaître nos revendications et se souvenir de leurs réponses. Diffusons les trois capsules en ajoutant les mots clics QC 2018 et cash. Et bien sûr, votons en grand nombre.